Les vidéos sont comme nous des mais vidéos, nous des vidéos, des vidéos, la des vidéos, nous nous avons fait des nous avons fait des vidéos, des vidéos, 10, 80, 24 images par seconde. OK. Je créer le je la vidéo. Je vais On libérer. Je, je, je vais la texte Je vais la libérer. Je la Je Bon, je vais cliquer le bouton. Madame, je vais changer. Je vais changer. Je vais changer. Je changer. Je vais changer. Je vais changer. Par exemple, changer. Je vais texte, Je texte changer. Je vais Vidéo Je Vidéo changer. Je vais changer. Vidéo vidéo vidéo Je sur texte, la vidéo, vous la vidéo in, fi, in, out, out. vidéo pouvez vous vidéo. à la vidéo. texte vous. C'est vidéo je en France. Alors. De de de la en je clique en casse de casse de piste. Je casse de piste. Je casse de de piste. Je de de piste. Je de de Je de Je de Je quand je vais, y aller dans vidéo, je vais faire deux. Parce que ça m'a texte de Je vais deux. faire deux. Je le faire deux. Je faire deux. Je texte faire Je faire deux. Je faire. Je je clique droit. Je clique droit. Je vais imbriquer. imbriquer. imbriquer. Je pour Je de vidéo, imbriquer. Je imbriquer. De Je imbriquer. vidéo. une... vidéo une Ok. Je moi Je excusez-moi Après, suis venu, je je je après je a je je crois que de toujours,